mathématiques comment 100 personnes fois 0 égale 0 batouana baké ou pi. tout évite sa en danger Bah vina bango va koufito baké ou mathématiques